Bonjour à tous, c'est Simone Sirochon, chef du parti politique Québec Intégrité. Aujourd'hui, je vous parle d'économie. Il y a des gens qui me disent qu'est-ce que je dois faire comme placement pour essayer de sauver mon argent dans les, euh, la période qui s'en vient, qui me demandent, euh, en tout cas, qui s'inquiètent pour leur, euh, leur patrimoine. Et souvent, je me fais demander qu'est-ce que tu ferais à ma place et euh, j'ai peut-être des petites idées à vous confier. Mais d'abord, on va regarder l'état des lieux. Euh, ça fait longtemps que je dis à, à, mes, euh, à mes amis et partenaires qu'il faut éviter la crypto. Euh, bien entendu, elle était déjà condamnée. On a entendu Bill Gates en parler très en mal dès le départ parce que c'était pas environnemental, mais la véritable raison. Euh, de, de la raison pour laquelle la crypto ne euh, va pas être adoptée, c'est qu'elle vient directement en compétition avec le, des, euh, le Central Bank Digital Currency, qui est la monnaie internationale complètement numérique que le Forum économique mondial et le FMI souhaitent mettre en place. Donc, euh, il était euh, évident que la crypto allait s'effondrer et on sentait déjà l'eau chaude dès qu'on a vu que Dan Most a investi beaucoup, a demandé à ses partenaires d'investir beaucoup, que euh, le FMI s'y est mis aussi parce que c'était des stratégies à la BlackRock, puis à la... Euh, euh, Soros finalement c'est euh, d'embrasser et de détruire après euh, le système. C'est ce qu'ils ont fait en investissant des, en investissant des fonds massivement en créant euh, des euh, euh, euh, des véhicules fantoches comme euh, F euh, FT F, euh, euh, TX on en fait euh, euh, le FTX, si vous voulez savoir c'est quoi le scandale ou bien en connaître, je trouve que la vidéo de Chris Martinson dans Peak Prosperity est celui qui en donne vraiment un terriblement bien, un bon portrait parce qu'on voit tous les liens que cette crypto-là avait avec le FMI, avec les mondialistes en fait. Puis on s'aperçoit aussi que les jeunes qui ont été mis là, c'était finalement des, des, des pantins, des... Euh, des petits soldats finalement en, en avant-plan c'est-à-dire que euh, depuis le départ ce véhicule-là visait à détruire la crypto-monnaie et euh, on a mis en avant-plan euh, de, de jeunes euh, inexpérimentés euh, question d'avoir euh, une proie facile lorsque ça allait s'écrouler euh, pour les médias, mais euh, des vrais coupables en arrière-plan. Dites-vous bien que c'est BlackRock et les différents investisseurs du Forum économique mondial euh, qui sont tous en arrière de cette euh, débandade-là. Et elle vise aussi à servir de domino pour euh, la chute des autres crypto-monnaies qui devrait normalement cesser avec euh, l'arrivée euh, du Central Bank Digital Currency. Euh, juste le nom de cette personne-là, ça me fait rire parce que je ne trouve pas que c'est des coïncidences. Euh, euh, tu sais, euh, Bankman Fry, <rire> okay, c'est son nom. Euh, je ne crois pas que c'est des coïncidences, mais je vais faire une autre vidéo là-dessus à un moment donné parce que euh, je vais vous expliquer... Euh, comment la puissance de Google, de Facebook et de leur traitement de l'information peuvent, peuvent leur permettre de construire des fausses personnalités. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous allez comprendre que ça peut aller très loin, euh, qu'on peut euh, construire les gens euh, contre qui votre haine ou votre euh, rage parce qu'ils vont avoir fait des actes, à, vo à, à votre avis, abominables, euh, pourraient ne même pas exister. Mais euh, même si ça peut paraître curieux, ce que je vous dis, on en reparlera un petit peu plus tard, parce que vous allez voir qu'on euh, vit dans un monde de théâtre, et il faut vraiment s'en rendre compte. C'est euh, quelque chose d'assez majeur. Un autre truc euh, quand même assez important, puis euh, qui pas assez sous est passé sous-entendu, c'est quand même les fondateurs de certaines cryptos. Euh, qui sont morts vraiment de façon troublante. Euh, je pense à lui, euh, entre autres, euh, qui, est, euh, qui était une personne qui était quand même euh, assez bien appliquée euh, dans le début. C'est toutes euh, des jeunes caïdes de l'informatique, puis qui a tweeté euh, des choses assez étranges sur les réseaux sociaux avant son décès tragique. Euh, par exemple, « réseau de, de chantage au trafic sexuel piégé à Porto Rico et dans les îles des Caraïbes ». Il dit « suicidé par la CIA ». Il a écrit ça aussi. Il dit qu'il se sentait en danger et qu'il se sentait persécuté par la CIA. Je trouve que ça rejoint quand même étrangement les propos de Pierre Jovanovic sur les activités de la CIA pour faire chanter les gens dans le milieu bancaire. Euh, probablement qu'il ne s'est pas plié à leur exigence, donc il a trouvé la mort. Euh, la même chose pour un jeune euh, fondateur de crypto-monnaie euh, qui est euh, Tian, Tian Kulandar, qui est décédé à 30 ans, euh, qui était le jeune fondateur euh, d'une crypto-monnaie qui est aussi assez connue, qui est un cofondateur d'actifs numériques, c'est Amber Group, qui est basé à Hong Kong. Euh, il n'est pas le seul, il s'est passé beaucoup de choses dans le secteur des crypto-monnaies dernièrement, euh, qui est assez, assez pour effrayer une bonne partie. Ça rappelle aussi euh, euh, le, le, le décès de McAfee, euh, qui est le, le créateur de, du logiciel McAfee, qui avait été dénoncé par sa conjointe et d'autres décès aussi très importants. Tout ça, à mon avis, ça rentre dans les... Euh, la stratégie économique euh, de l'implantation du Central Bank Digital Currency, euh, qui est finalement le, le projet ultime du Forum économique mondial, le projet de servitude internationale. Et on voit ici que le Canada est déjà en projet pilote avec Jasper et la Banque du Canada. Fait qu'on voit qu'on fait bon, bon, un bon écolier dans cette école-là. Et la Chine aussi, et l'Arabie Saoudite et la France. Ça fait que. Comme quoi, euh, on ignore probablement qu'on est déjà presque euh, asservi. Euh, je vous parle de ça parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, euh, maintenant, qu'est-ce que je peux faire parce qu'il va y avoir une monnaie internationale où je peux mettre mon argent avant qu'on me la vole, qu'on me la prenne. Il n'y a rien qui a été dit. Euh, comme quoi on irait vous la voler ou la prendre. Euh, c'est entendu que euh, le modèle international qu'ils veulent mettre en place, c'est ceux qui vont vouloir plus de contrôle des dépenses, euh, plus de contrôle des dépenses en utilisant des arguments comme l'énergie euh, et euh, l'environnement. Euh, je ne crois pas que ces gens-là ont vraiment pour, euh, pour principe de vouloir protéger euh, l'environnement. Disons qu'ils exploitent simplement euh, cette, euh, cette euh, Disons qu'il instrumentalise euh, les difficultés environnementales à leur propre profit. Et beaucoup de personnes me disent, ben là, maintenant que les cryptos sont, sont, se sont effondrés, j'aimerais investir dans l'art. Moi, je ne vous le conseille pas. Puis, entre autres, par rapport à cet article-là, qui dit, euh, qui explique, et ça je le savais aussi, qu'en 1933, euh, le gouvernement américain avait décidé de saisir toute l'or, euh, soi-disant pour renflouer les coffres euh, de la, la réserve fédérale euh, suite à, à l'effondrement des marchés euh, qu'on a connu en, en 1929. Euh, donc, ce que je vais vous expliquer, c'est si vous si vous achetez une nouvelle monnaie, une nouvelle monnaie d'échange euh, qui vient en compétition avec le Central Bank, vous risquez de vous la faire confisquer. Comment ils vont vous la confisquer En fait, si vous achetez ce genre de, de, de monnaie-là au Québec, je crois que le, le, le site le plus intéressant, c'est Bull uh, Gold and Silver. Point com. Puis sur ce site-là vous, vous allez vous apercevoir qu'ils interagissent directement avec les banques donc ils sont les banques c'est qu'on vous vend de l'or qui appartient aux banques et ils il tracent cet or-là qu'ils vendent ça fait qu'ils savent si vous achetez 3, 4 onces d'or euh, qui représentent quand même plusieurs milliers de dollars ils savent très bien que vous l'avez acheté donc euh, il risque euh, lorsque l'économie va s'effondrer, qu'ils vont mettre leur monnaie en place, qu'ils vont commencer à contrôler les avoirs de chacun d'entre nous et les possessions et commencer à nous dépouiller, soi-disant pour le bien commun, pour redistribuer aux plus pauvres. Euh, la justice sociale qui a été annoncée par euh, Trudeau lorsqu'il a parlé du grand reset, ben, c'est certains qui vont venir cogner à votre porte pour vous dire Vous avez acheté de l'or, donc on aimerait la récupérer. Et euh, je sais que ça vous choque, qu'est-ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Euh, ces gens-là ne veulent pas avoir de compétition à leur monnaie, ça nuit à la servitude et ils veulent vous asservir. Fait que en prenant ça en considération, c'est sûr qu'ils vont euh, travailler à ce niveau-là. Fait que la solution ne se situe pas dans l'acquisition de, de valeur euh, comme de l'art et non plus de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait des bas de laine. Euh, des bas de laine à leur domicile, euh, et euh, ces bois de laine ne vaudront plus rien. C'est-à-dire que probablement qu'après la crise qui va permettre l'entrée en fonction du, euh, de la nouvelle monnaie numérique digitale, la monnaie papier ne vaudra plus rien. Et quand je vous dis qu'elle ne vaudra plus rien, euh, en, en Chine, on l'a vu, quand que le central bank est rentré, quand ils ont commencé à faire la monnaie digitale, les gens euh, jetaient en, en avion, leur dollars par la fenêtre, ils ne pouvaient plus aller repasser à la banque. Ça fait que l'accumulation personnelle de grandes sommes d'argent papier ne vaudra pas plus que le papier avec lequel il a été conçu. Euh, J'en suis presque persuadée, et euh, même entièrement <rire> persuadée, au point que peut-être qu'au début, les échanges vont encore se faire, mais très rapidement, il va être remplacé par la monnaie digitale. Ça ne sera plus reconnu dans aucun commerce. Next, il euh, y a une autre affaire aussi. Ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous voulez vous enrichir, commencez tout de suite par rembourser vos cartes de crédit. Euh, vous savez que depuis les dix dernières années, les cartes de crédit ont offert des taux, euh, euh, des ristournes sur les achats. Ça, c'est un piège à compte. Disons que le but ici, c'était de vous amener à avoir une dette technique. Euh, je m'explique. C'est que pendant le temps où ce que vous accumulez des achats, vous pensez faire de l'argent, donc vous accumulez 2%, 0,5% par achat, vous payez le mois suivant parce que vous voulez avoir vos, vos pourcentages ou vous payez 30 jours plus, euh, plus tard, c'est-à-dire 28 jours, 20 jours plus tard pour être avant la fin du délai. Mais pendant ce temps-là, vous avez fait courir un mois et demi euh, de consommation que vous devez rembourser le mois suivant. Me, me comprenez-vous? C'est que votre consommation, elle est le paiement de votre consommation journalière, elle est retardée au mois suivant parce que vous accumulez vos, vos euh, achats sur une carte de crédit. Apprenez à gérer votre carte de crédit comme votre compte en banque. Payez-le dès que vous avez fait une dépense, c'est-à-dire vous dépensez 100 aujourd'hui. Mettez 100 le soir sur votre carte de crédit. Ça ne vous empêchera pas d'obtenir le 2 ou le 0,5 ou le 1 qu'on vous a promis sur vos achats. Ça va rien que vous empêcher d'accumuler ce qu'on appelle une dette technique, qui fait que le jour où on vous pourrait vous réclamer de la rembourser immédiatement, là vous allez être dans le trouble, ou si vous perdez vos revenus, là vous êtes dans le trouble. Parce que cette dette-là, elle reste, et il va y avoir des intérêts faramineux qui vont s'accumuler. Donc, je vous suggère d'utiliser une seule carte de crédit non pas dix parce que ça, c'est un beau piège à con, et de les rembourser très rapidement pour avoir euh, une bonne carte de crédit parce que ça va vous servir aussi dans le nouveau système qui arrive. Et en même temps, n'allez euh, pas avoir la pensée magique. J'ai eu des gens autour de moi qui ont dit... « Ah, mais Donald Trump a promis qu'il allait euh, rembourser les dettes de tout le monde quand ça allait arriver, l'économie il va, il va, va s'écrouler, mais ils vont rembourser les dettes, puis ils vont rembourser notre maison, puis on va tout recommencer à zéro. » Non! Là, vous n'avez rien compris. Là, vous avez vraiment un discours de propagande ridicule, parce que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Ils veulent votre maison, ils veulent votre bien, puis ils veulent vous soumettre. Donc, si vous êtes full endetté, que vous avez une maison, puis que vous avez des biens, oui, ils vont vous remettre euh, la liberté euh, de ne de, de, de plus avoir de dettes, mais vous n'allez plus avoir rien. Ça veut dire ça qu'ils vont pouvoir rentrer chez vous comme s'ils étaient chez eux. D'ailleurs, ils vont faire ça avec tout le monde anyway, puis ils vont pouvoir se servir de, dans, dans votre maison. Euh, sur les différents articles que vous avez, euh, saisir de la nourriture, saisir des biens, euh, saisir votre maison et euh, choisir où vous, vous allez habiter selon le nombre de personnes que vous avez dans votre famille, puis selon aussi ce que vous rapportez à la société, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, vous risquez euh, d'écoper ou d'avoir des obligations euh, de santé publique à, à assumer euh, pour pouvoir euh, obtenir un montant d'argent quelconque. Ça, ça veut dire des vaccinations obligatoires euh, qui permettront probablement avec le temps euh, de nettoyer une société des personnes euh, qui ne sont pas utiles. Fait que. et là vous comprenez que il y a.. Euh, il y a peut-être des, des, des projets criminels en arrière de ça. Fait que ici, euh, les cartes de crédit, je vous conseille de les libérer le plus rapidement possible si vous pouvez. Euh, Remboursez-les. Euh, essayez d'être euh, sage aussi avec ces emprunts-là. Vous êtes mieux d'éviter d'avoir emprunté emprunter puis d'avoir un bon dossier de crédit. Et vous êtes mieux aussi de vivre selon vos moyens pendant cette période-là. Si vous n'avez m'avez trop, il y a des façons de faire, <rire> c'est des, euh, des stratégies que je vous propose, euh, il y aurait payé à l'avance certaines factures, ça peut paraître bête, mais si le système s'effondre et que tout le reste n'a plus de valeur autour, si vous avez payé à l'avance certains comptes, c'est sûr que ça va vous rester parce qu'ils vont être crédités. Et ce que j'ai su, c'est que dès qu'il va y avoir le transfert vers le Central Bank Digital currency, ils veulent garder les dettes privées, bien entendu, parce qu'ils veulent vous saisir si vous enlevez. Donc, si on vous en doit, par exemple, si Mastercard vous en doit ou d'autres, Bien, ça, ça va rester, fait qu'à ce moment-là, vous, vous allez être capable de le récupérer, ce qui n'est pas le cas euh, pour euh, l'argent comptant, comme j'expliquais tantôt, qui risque de ne plus avoir de valeur monétaire. Un autre truc pour essayer de vous en sortir, euh, c'est surtout qu'il y a une bulle immobilière incroyable, puis lorsqu'elle va éclater, c'est sûr que ça va dévaloriser euh, les maisons. Beaucoup de personnes ont des prêts hypothécaires, surtout au Québec, euh, il y, a, il y a des personnes, aussi qui n'en ont pas, mais ils ne sont pas plus protégés parce que c'est sûr qu'ils ont, euh, ont un plan bien précis puis je vais vous l'expliquer. Pour les personnes âgées, il y en a qui ont le régime de retraite privé avec le régime de retraite du Canada. Euh, leur but, c'est à mon avis euh, de transférer euh, les, euh, le, les revenus mensuels des personnes âgées vers le revenu euh, universel de base. C'est-à-dire qu'une fois que la bourse va s'être effondrée, parce que pour moi, c'est euh, volontaire ce qui est en train de se passer, je veux dire, les, la situation économique, l'impression de l'argent, euh, la mauvaise gouvernance qu'on connaît, vient pas d'incompétence, ça vient d'un projet précis euh, au niveau économique qui est de démolir l'économie actuelle, d'appauvrir les citoyens, d'appauvrir, le, de détruire le système de santé et tout, pour pouvoir mettre mise dessus une fois qu'il va être complètement détruite, que les gens vont être désœuvrés, qu'ils vont être complètement perdus. Donc, euh, c'est très important de rester la tête froide là-dedans. C'est ce qui va vous permettre probablement, si on y arrive collectivement, c'est ce qui nous permettrait de pouvoir tenir tête à un état totalitaire qui pourrait s'installer. Quand je vous dis de garder la tête froide, c'est pas tomber ni dans la colère, ni dans le, la, la panique. Euh, Dites-vous bien... Que De toute façon, la maison ne vous appartient pas parce que si vous avez une dette dessus et que vous êtes hypothéqué, elle appartient malheureusement plus à la banque qu'à vous. fait que C'est un privilège un peu que vous l'habitiez. C'est triste, mais c'est ça parce que lorsqu'on perd notre emploi, finalement, on n'est plus capable de payer nos paiements, donc on est obligé de la laisser tomber. Fait que ça fait partie euh, du système qu'on a actuellement. Pour les personnes qui n'ont pas de dettes, qui ont des possessions, puis qui veulent les garder, eux, c'est plus compliqué. C'est que, dans le fond, ils vont aller les chercher plus avec leur revenu annuel. Si euh, on détruit leurs épargnes, ce qui est en train d'arriver actuellement avec des caisses de retraite partout dans le monde, euh, lesquelles euh, vont s'effondrer euh, dans les dominos qui vont suivre, c'est-à-dire là, présentement, c'est la crypto-monnaie, après, ça va être les bourses et ainsi de suite puis c'est voulu, encore une fois, c'est sûr qu'à ce moment-là, leur régime de retraite ne vaudra plus rien. S'il ne vaudra plus rien, il va falloir qu'ils vivent uniquement avec leur, euh, le régime euh, gouvernemental du Canada, lequel aussi est dilapidé. Fait qu'on va leur annoncer qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde, puis qu'ils vont être obligés d'être sur le revenu universel de base. Et là, ça complique les choses parce que ces gens-là, comme ils ont des grands domiciles, souvent où ils habitent seuls, bien, le nouvel ordre mondial n'y en veut pas de ces gens-là. Parce qu'ils occupent un espace qui pourraient être occupés soit par une famille, soit par des, euh, des, euh, des immigrants qui cherchent un endroit pour habiter. Ils occupent un espace, ils sont âgés, puis ils ne servent plus à la société. Fait ils vont tout faire pour les déloger et les mettre dans des instituts. Fait que ils, sont, euh, ils sont particulièrement visés par cette, nouveau, euh, cette nouvelle politique monétaire-là. Et les animaux de compagnie aussi, euh, qui, euh, selon eux, sont des charges sociales qu'ils ne veulent pas avoir à entretenir. En fait, vous comprenez un peu, là, tranquillement, pas vite, vers quoi qu'on s'en va. Ce n'est pas positif, qu'est-ce que je dis, puis je le sais. Euh, ça fait que ce que je conseille, c'est d'aller renégocier votre hypothèque si vous ne l'avez pas fait, parce que les taux d'intérêt ne vont pas arrêter d'augmenter. Ça risque même d'augmenter d'une façon extraordinaire, un peu comme il s'est passé en Allemagne nazie avant l'entrée au pouvoir des clercs. Et euh, cette euh, augmentation-là extraordinaire vise une chose, c'est d'aller chercher finalement les revenus, parce que nos revenus ne, ne vont pas augmenter en même temps. Que les dépenses, ça vise à venir chercher les revenus des citoyens pour les affaiblir sur le plan financier, puis pouvoir aller euh, leur offrir un, un partenariat qui va être présenté comme une solution de sauvegarde, mais qui, en fait, c'est euh, un projet mafieux euh, dans lequel, on finalement, on s'organise pour que les personnes perdent tout moyen pour aller euh, chercher leur possession. Fait que, ce que je vous dis, tenez vos affaires en ordre, si vous êtes en mesure, achetez-vous quand même des choses à l'avance pour manger, pour vos besoins de nécessité de base. Puis, si vous voulez cacher votre argent, vous êtes mieux payer des comptes à l'avance euh, que des comptes qui ne seraient pas crédités, en fait, mais que vous savez que vous n'aurez pas le choix de payer. On parle déjà d'augmentation euh, prochaine parce que, bon, le Legault avait prévu le coût en, en, en 2019, il a fait aligner euh, le, le coût de l'électricité avec les coûts de l'inflation, sachant très bien c'était quoi le projet du Forum économique mondial. Fait que maintenant, on est pogné avec ça. Puis, ils n'ont pas fini de nous garder d'autres surprises parce que dans le fond, ils vont essayer d'appauvrir de plus en plus la société et de changer nos comportements de consommation d'énergie. Pourquoi ils changent nos comportements de consommation d'énergie? C'est parce qu'ils en ont besoin. Ils vont en manquer. Puis si vous ne me croyez pas, il y a un article super intéressant que je pourrais parler à un moment donné dans le Science, euh, science euh, et Vie euh, qui, euh, que j'ai gardé. Et qui expliquait euh, en 2020 que dès 2023, on manquerait euh, d'énergie sur la grandeur de la planète pour gérer le streaming, euh, les bitcoins, euh, toute l'information numérique qui allait transiter par les réseaux. Parce que ça suit une courbe quand même à, à presque exponentielle, et qu'à ce moment-là, il y aurait euh, une gestion de l'énergie à faire parce que dans le fond, elle irait à nourrir nos besoins virtuels plutôt qu'à les nourrir les gens et les réchauffer. Fait qu'on est en train de se priver pour chauffer nos maisons. On est en train de se priver, et je parle en France surtout, puis ça va arriver ici aussi, on va se priver pour, pour chauffer notre nourriture, pour euh, cuisiner pour tout, pour économiser l'énergie, pour faire rouler le Central Bank Digital Currency, pour faire rouler une économie virtuelle, pour faire rouler le métavers, pour permettre l'hypersurveillance par caméra virtuelle, partout, qu'elle puisse faire les traitements. Vous comprenez le ridicule de la situation ça n'a pas de sens. Et c'est tout à fait vrai, on a une pénurie de consommation d'énergie en raison des technologies. Et on fait de très mauvais choix de nourrir la bête plutôt que des personnes. Je continue. Quand je vous dis d'investir au bon endroit, investissez dans votre santé. Ça, c'est très important. Euh, premièrement, parce qu'elle est, est mis à prêtre, pratiquement à dure épreuve actuellement. Je veux dire, on ne, on ne peut plus faire confiance euh, nécessairement à notre gouvernance comme avant. Euh, on ne peut plus parler de bienveillance. Euh, quand on sait, euh, je l'ai publié sur ma page Facebook, un journaliste français a annoncé en 2018 que euh, la France ajoutait de l'oxytocine à l'eau potable pour rendre la population plus docile. Euh, quand on sait à ce moment-là que c'est possible aussi de mettre d'autres ingrédients dans l'eau, il euh, y a euh, la, la, les vaccinations de masse sans euh, penser à d'autres médications, sans penser à d'autres protocoles médicaux qui, quand même, nous met, devraient interroger les gens. Euh, L'offre de hot-dog, pour ça, d'ailleurs, c'est quelque chose de complètement ridicule. Mais la santé, c'est quelque chose d'important. Et quand je vous parle de la santé, je ne vous parle pas d'aller chez le médecin et d'aller vous faire soigner à tous les jours puis d'alourdir de, de, le système de santé. Je vous parle de prendre soin de vous, de vous prendre en main. Ça, c'est important. C'est important parce que ça va vous permettre de résister de façon euh, plus euh, efficacement euh, aux, aux agressions à venir. Et quand je parle d'agression, je parle surtout d'agression psychologique. Euh, un corps sain, déjà là, on a l'esprit clair, on voit clair. Fait qu'essayez de produire votre propre nourriture, que ce soit par hydroponie ou en replantant des choses chez vous. Essayez de produire votre propre nourriture, c'est même possible dans un logement. Il euh, y a d'excellentes vidéos sur Internet qu'on partage des fois, mais vous, allez faire des recherches puis essayer d'être euh, le plus autosuffisant possible dans votre consommation. C'est pas mauvais non plus de faire des réserves de nourriture, mais dites-vous que rien n'est acquis par rapport à ce que euh, dans l'histoire, à plusieurs reprises, lorsque euh, des sociétés s'effondrent, euh, soit que c'est le gouvernement qui est comme chez vous pour venir te saisir ou soit que c'est la mafia qui prend le pouvoir dans ton quartier et qui vient te faire. Fait qu'il n'y a pas grand grande solution. Fait que aussi c'est important d'apprendre de se mettre en forme euh, physiquement. Euh, je dis souvent on va tous mourir mais euh, on est en vie puis pendant le temps qu'on est en vie prenons soin de notre corps qui est notre petit vaisseau spatial en fait sur Terre puis euh, il est vraiment important Fait que ça c'est très important puis prenez soin aussi de votre spiritualité par rapport à ce que des événements aussi importants que ce qui vont arriver dans les prochaines années nécessitent d'avoir euh, une, une belle philosophie de vie parce que euh, ça ne vous empêchera pas de rire, ça vous empêchera pas d'avoir du plaisir. Et C'est ça qu'il faut que ça fasse. Parce que la vie ne s'arrête pas là. Oui, les biens matériels, c'est quelque chose qu'on a besoin pour vivre, pour être à l'aise ou quoi que ce soit. Mais des fois, si ça arrive même euh, sans qu'il y ait d'effondrement social. Ça arrive même quand il n'y a pas de changement social. Il y a, il y a des situations où il y a des gens ont perdu leur emploi de façon subite, qu'il a fallu qu'ils réorganisent leur famille et puis tout ça. Moi, ce que je propose toujours ici, c'est l'adaptation, la résilience. C'est apprenez à, à aller avec le cours d'eau, pas contre le cours d'eau. Vous allez vous épuiser inutilement. Il euh, y a des forces en jeu. Euh, et si vous croyez en Dieu, dites-vous une chose, c'est que c'est peut-être sa volonté aussi. Puis moi aussi, c'est ce que je crois. Parce qu'à un moment donné, on est tellement attaché à nos biens matériels. On est tellement devenus des gens matérialistes que Peut-être aussi qu'on a besoin d'un certain détachement euh, pour se, se grandir et évoluer spirituellement. Fait que vous, vous avez vos croyances, moi j'ai les miennes, mais je pense que ces croyances-là, et j'en je, suis persuadée, euh, je pense à un certain psychiatre qui s'appelle... Euh, euh, je, euh, Borix, euh, je vais en retrouver son nom, là, mais il est vraiment génial. Et lui, il expliquait à quel point, au niveau de la résilience, c'était quelque chose d'important et que les difficultés permettaient aux gens de grandir. Et dans ces circonstances-là, euh, j'ai l'impression qu'on a un grand travail individuel à faire et collectif ensemble pour apprendre à vivre malgré euh, les tempêtes qui pourraient arriver autour. Euh, si vous avez déjà accepté de perdre des choses dans votre vie, de l'accepter euh, euh, avec résilience, euh, ça va vous éviter de, de, de vivre peut-être des, des grands tourments, des grandes déceptions qui pourraient vous amener à faire des erreurs humaines. Des erreurs dans le sens où ce qu'on a vu, comment une société peut mal tourner, entre autres dans l'Allemagne nazie, euh, beaucoup d'entre nous pen pensaient que ça pourrait jamais nous arriver. Ben, j'en regrette, c'est la nature humaine. La peur euh, nous fait faire des choses terribles. Et euh, c'est ça que j'aimerais que vous appreniez à apprivoiser en vous, vous c'est la peur. Et si on y arrive collectivement, on va passer mieux au travers. Fait que euh, c'est ça que je voulais vous dire. Euh, je finis avec une petite note encore spirituelle, mais... C'est tellement important, vous ne pouvez pas savoir, parce que ceux qui n'ont pas ce gouvernail-là dans leur vie vont trouver les événements à venir à, à particulièrement difficiles. Puis quand je vous en parle avec certitude, là, présentement, vous vous dites « Ah, oh, mais non, là, ça va bien, on ne porte plus le masque, tout paraît stable ». Dites-vous bien qu'ils n'en resteront pas là, ils ont déjà prévu les prochaines étapes, c'est sûr qu ont, que ça ne se passe pas exactement comme ils veulent. Et, euh, mais, euh, ce que je pense qui est de notre grand espoir ici, c'est de prier, parce que, pour que, euh, justement, euh, être préservé dans tout ça, puis préservé en tant qu'être humain, à travers tout ça. Fait que, là-dessus, je vous laisse, euh, je vais faire une autre vidéo bientôt. Puis, euh, j'espère que vous avez bien compris qu'il euh, y a des solutions, des solutions pour euh, éviter euh, ou retarder plutôt euh, votre dépouillement. Mais euh, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais allez euh, chercher plutôt des richesses en vous-même avec ce que vous avez de réel, c'est-à-dire votre corps, votre esprit. C'est surtout ça qui va nous aider dans ce qui s'en vient. Le reste, euh, on a plein de solutions. Moi, j'en ai trouvé plein pour s'adapter. Fait que je suis sûre que vous aurez l'imagination que j'ai aussi. Fait qu'une bonne soirée!